Bonjour à tous et merci d'être présents pour la présentation de mes travaux de thèse donc portant sur le suivi du statut hydrique de la vigne par télédétection hyper et multispectrale. Ces travaux ont, ont été dirigés par Véronique Chéré et Harold Cléné hein, du laboratoire d'INAFOR de INRAE et de l'école d'ingénieurs de Purpan avec un partenariat CIFRE avec l'entreprise Terranis hein, sous la responsabilité de Sylvie Dutroit. Quand on parle des besoins en eau de la vigne, il faut savoir que ça représente à peu près 250 litres d'eau pour pouvoir produire un kilo de raisin, ce qui représente à peu près une bouteille de vin. Donc ces besoins sont assez faibles et ce qui explique la présence de vignobles donc dans des régions avec des climats de type méditerranéen. En effet, la vigne a besoin d'un climat adapté qui permet d'avoir une certaine contrainte hydrique qui va être modérée pour pouvoir notamment concentrer les arômes dans les baies. Cependant, avec le changement climatique, l'augmentation des épisodes de sécheresse et la baisse de la disponibilité en eau, on va avoir tendance à aller plutôt vers un stress hydrique, en baissant donc les paramètres de qualité, puisque la plante va avoir besoin d'aller puiser l'eau qui se trouve dans les baies. On va avoir aussi potentiellement des arrêts de croissance qui vont entraîner des baisses de rendement. On a vraiment besoin de rechercher une contrainte hydrique optimale sans aller vers un stress hydrique. De plus, ces besoins sont également dépendants d'autres paramètres, comme la période végétative. Par exemple, au niveau de la croissance, ou de la floraison, nouaison, on va rechercher une contrainte hydrique assez faible pour pouvoir laisser la plante se développer. Par contre, à maturation, c'est là qu'on va essayer de concentrer des arômes dans les baies, donc appliquer une contrainte hydrique plus importante. De plus, en fonction du type de vin qu'on va rechercher, on va avoir des parcours hydriques différents. Pour des vins de table, des jeunes vignobles ou des vins blancs, on va rechercher des contraintes hydriques assez faibles, donc en jaune ou en gris, ici. Par contre, pour des vins rouges de qualité, on va appliquer une, une, une contrainte hydrique plus importante en bleu, et d'autant plus importante qu'on va vouloir aller vers des, des vins rouges, Aptes pour le vieillissement, donc avec un parcours hydrique présenté ici en noir. Donc, on va avoir des parcours hydriques adaptés en fonction du stade phénologique de la plante, mais également du profil de vin recherché. Pour pouvoir gérer ces, ces parcours hydriques, donc la filière a différents leviers. Le premier, ça va être pouvoir adapter les pratiques, donc de gérer l'enarbement ou de décaler les dates de récolte, par exemple. De plus, on peut également réfléchir à des évolutions à long terme sur l'encépagement, donc avec des cépages plus ou moins résistants au stress hydrique, ou également réfléchir à des densités de plantation. Enfin, il y a beaucoup de questionnements sur la gestion de l'eau, donc pour pouvoir légitimer les demandes d'autorisation pour des vignobles sous signe de qualité, par exemple, mais plus généralement de pouvoir prioriser des zones à irriguer, déterminer des périodes critiques, mais également pouvoir apporter la preuve d'une irrigation qui est raisonnée. Et pour pouvoir euh, donc, appliquer ces leviers d'action, on va avoir besoin de pouvoir mesurer le statut hydrique pour l'évaluer. Pour cela, il y a déjà des outils euh, qui sont euh, mis en place. Euh, le premier, ça va être par exemple des observations à la parcelle, comme la mesure des APEX, qui sont rapides euh, à effectuer dans la parcelle. qui ne sont pas forcément très précises, difficiles à spatialiser également. Euh, ensuite, on a des mesures avec des capteurs euh, ou des mesures in situ comme des capteurs de flux de sève ou des mesures de potentiel hydrique, qui là vont être des mesures beaucoup plus précises et qui prennent beaucoup plus de temps et qui sont toujours difficiles à spatialiser au sein d'une parcelle. De même pour les bilans hydriques, on a besoin de beaucoup de données d'entrée et c'est assez difficile à spatialiser. Alors face à ça, on a donc les outils de télédétection qui vont nous permettre de pouvoir faire des mesures qui vont être spatialisées, qui ne prennent pas de temps, dans la parcelle, et dont la précision va dépendre des modèles qu'on va pouvoir appliquer. Quand on parle de télédétection, on a trois paramètres qui sont importants à prendre en compte. Le premier, ça va être la résolution spatiale, c'est-à-dire la taille du plus petit objet qu'on va pouvoir voir sur les images. Donc ça va du centimètre, avec des capteurs qui vont être sur des drones par exemple, jusqu'au mètre, pour des capteurs qui vont être sur des satellites. Donc on va avoir différentes résolutions selon euh, les besoins. La deuxième, euh, le deuxième paramètre euh, important, surtout quand on parle d'un outil de suivi temporel, ça va être la résolution temporelle, c'est-à-dire le temps de revisite entre deux passages euh, du même capteur au même endroit. Enfin, euh, la dernière résolution euh, qu'on va prendre en compte, c'est la résolution spectrale. Alors, ici, vous avez un spectre hein, de végétation, c'est-à-dire que la lumière qui va être reflétée euh, par les feuilles de vigne, donc dans différentes longueurs d'onde du visible jusqu'au lointain infrarouge. Et dans chaque domaine, on va avoir différentes informations. Par exemple, dans le visible, on va accéder à des informations qui vont concerner plutôt les concentrations en pigments, comme la chlorophylle. Dans le domaine du Red Edge et du proche infrarouge, on va avoir des informations plutôt sur la structure cellulaire des feuilles. Enfin, dans le lointain infrarouge, on va avoir des pics d'absorption de l'eau qui vont nous donner des informations sur le contenu en eau de la végétation. Uh, ici, vous avez donc uh, des résolutions uh, spectrales des différents satellites qui sont utilisés aujourd'hui, ainsi que des résolutions spatiales et temporelles. Satellites multispectraux, moins de 20 bandes. On a de plus en plus de satellites hyperspectraux également, qui arrivent sur uh, le marché avec plus de 100 bandes, mais qui vont avoir des résolutions spatiales plus importantes, donc à partir de 20 mètres, également uh, des temps de revisite plus longs. Dans cette étude, on s'est intéressé à Sentinel-2, puisqu'il a la caractéristique d'avoir plus d'une dizaine de bandes, d'avoir une résolution spatiale entre 10 et 20 mètres et d'être également gratuit, donc ce qui peut être intéressant euh, concernant un futur euh, service par exemple. Concernant l'identification du statut hydrique de la ville donc, par télédétection, on a des études très récentes qui ont recherché des liens entre les mesures hyperspectrales notamment et le, le statut hydrique des vignobles. Cependant, la plupart de ces études ne se sont concentrées que sur une seule parcelle d'études ou avec une seule date de mesure et n'ont pas forcément utilisé des mesures dans tout le spectre et notamment euh, dans le SWIR. La plupart ont également recherché des liens avec des longueurs d'onde très précises et donc les résultats peuvent être très dépendants des bases de données utilisées, notamment lorsqu'on travaille qu'avec une seule parcelle ou une seule date de mesure. Concernant les études sur le lien entre des mesures satellites et le statut hydrique des vignobles, on a également deux études très récentes, euh, qui ont, donc, la première qui a recherché l'impact des vagues de chaleur sur des vignobles irrigués avec Sentinel-2, et euh, la deuxième a essayé de rechercher des liens entre une mesure plus précise du statut hydrique, donc le potentiel de tige, et les images Sentinel-2. Cependant, ces études ne se sont concentrées que sur certains indices de végétation et n'ont pas forcément pris en compte toutes les bandes qu'il y avait dans Sentinel-2. À notre connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'étude qui s'est concentrée sur plusieurs parcelles sur toute la saison, avec l'utilisation de mesures du visible jusqu'au lointain infrarouge pour essayer de rechercher des domaines spectraux les plus pertinents. C'est pourquoi ma problématique c'est concentré donc, sur comment suivre le statut hydrique de la vigne à l'aide de données de télédétection, et notamment sur trois questions de recherche. La première, c'était de savoir quels sont les domaines spectraux les plus discriminants vis-à-vis -vis du statut hydrique de la vigne. La deuxième, c'est de savoir si les images Sentinel-2 pouvaient permettre de développer un modèle d'identification du statut hydrique de la vigne. Et la dernière, c'est c'est de vérifier s'il était possible de développer un service opérationnel à partir d'un modèle utilisant des images Sentinel-2. Pour cela, je vais vous montrer un peu le schéma méthodologique que j'ai appliqué dans mon manuscrit. Donc pour répondre à la première question, donc on a utilisé des données hyperspectrales qu'on a réalisées sur les feuilles et au-dessus de la canopée pour essayer de prédire des mesures de statut hydrique in situ. Pour la deuxième question, j'ai utilisé des images Sentinel-2 pour essayer de prédire soit des classes, soit des valeurs de statut hydrique, mais également de simuler euh, potentiellement d'autres satellites. Enfin, pour pouvoir développer un service, on a testé un modèle sur cinq domaines et réalisé un transfert technologique vers l'entreprise. Donc Une partie de ces travaux a déjà été publiée. Il y a eu deux articles euh, dans Remote Sensing, un troisième qui est en cours de review euh, dans Uno One, et un article de vulgarisation scientifique sera publié en novembre, donc dans la revue des oenologues. Donc pour cette étude, on s'est concentré sur plus de 30, 36 parcelles situées sur le pourtour méditerranéen. Donc on a réalisé des mesures sur trois années consécutives, donc en 2018, 2019 et 2020. Donc la plupart de ces parcelles étaient non enherbées. Donc sur ces parcelles, on a pr euh, premièrement réalisé des mesures in situ du statut hydrique de la vigne. on a choisi de réaliser des mesures de potentiel de tige. Donc, ça représente la pression qui est à exercer pour faire sortir la sève du pétiole. Donc, plus on applique une pression importante pour pouvoir faire sortir la sève du pétiole, plus euh, la plante a une contrainte hydrique élevée. Donc, ces valeurs vont de 0 MPa à moins 2 MPa pour un stress hydrique important. Ensuite, on a également réalisé des mesures hyperspectrales, donc avec un spectrophotomètre de terrain, donc sur les feuilles avec un leaf clip, et également au-dessus de la canopée, donc à peu près à 30 cm. Donc ici, vous pouvez voir un, un exemple de résultat, donc du spectre réalisé, donc entre 350 et 2500 nanomètres, avec des mesures tous les nanomètres. Ensuite, on a également donc, téléchargé des images Sentinel-2 qui correspondaient aux dates les plus proches hein, des dates de mesure de potentiel de tige. Donc, les images Sentinel-2 contiennent une dizaine hein, de bandes spectrales du visible au lointain infrarouge. Au niveau de l'organisation des mesures, donc, on a choisi de réaliser des mesures dans des placettes qui se situaient dans des zones homogènes, donc grâce à, à l'expertise hein, des consultants de l'ICV également en ayant réalisé des mesures de vigueur à des, ré, des, des résolutions spatiales très fines. Donc ces placettes ont été calées sur les pixels de Sentinel 2 pour pouvoir les utiliser plus facilement par la suite. C'est des placettes de 20 mètres par 20 mètres. Dans chaque placette, on a réalisé une dizaine de mesures de potentiel de tige et les mesures hyperspectrales sur les feuilles ont été réalisées exactement sur les mêmes pieds de vigne que les mesures de potentiel de tige. Donc, le travail de terrain a représenté une 16 semaines en tout, donc sur les 3 ans, a motopoliser 4 à 5 personnes, donc de juin à septembre. Donc, pour la première partie et sur la première question de recherche, je vais me concentrer aujourd'hui sur des analyses que j'ai réalisées sur les données sur les feuilles. On pourra parler également des données au-dessus de la canopée par la suite si vous le souhaitez. Donc, pour cette première étape, on a utilisé des données réalisées donc, euh, sur quatre parcelles donc, en 2018 avec plus de 900 mesures de potentiel de tige et environ 1500 spectres. qu'on a ensuite moyenné par rang, donc on avait à peu près 118 échantillons. Donc, les mesures hyperspectrales qu'on a utilisées, j'ai utilisé soit les spectres bruts, c'est-à-dire que j'ai recherché euh, des corrélations entre les réflectances de chaque longueur d'onde ou alors des combinaisons de longueurs d'onde avec le, les potentiels de tige, mais j'ai également simulé un, des données multispectrales en moyennant un, ces réflectances par domaine, et j'ai euh, effectué également les analyses de la même façon en utilisant les réflectances par domaine ou par combinaison de domaines pour pouvoir prédire les potentiels de tige. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois euh, exemples de résultats, donc notamment les résultats que j'ai recherchés avec des régressions, donc une régression linéaire une régression non linéaire, donc extra tri, qui est basée sur des arbres de décision, et une régression que j'ai faite avec des combinaisons de longueurs d'onde. Pour le premier résultat, ici vous voyez le coefficient donc, de détermination entre les réflectances de chaque longueur d'onde et les potentiels de tige Donc ici vous avez le, le R carré Ensuite, sur ce deuxième graphique, vous avez l'importance relative des longueurs d'onde utilisées dans le modèle non linéaire. Donc, plus la feature importante est importante, plus la longueur d'onde considérée aura été utilisée dans le modèle. On superpose hein, le spectre hein, de façon à pouvoir mieux identifier les domaines qui ressortent le plus. On remarque que dans les deux cas, on a le domaine du vert, du red edge et plusieurs domaines du swear qui ressortent comme étant les plus significatifs. De la même façon, ici, vous avez le coefficient de détermination entre les NDSI, donc c'est un indice de végétation normalisé, donc du type NDVI, avec la réflectance de la longueur d'onde I moins la réflectance de la longueur d'onde J sur la réflectance de la longueur I plus 1 J. Donc ici, plus on, est, on a une information, donc plus c'est rouge foncé, plus le r carré des deux longueurs d'onde considérées, donc i et j, est importante. De la même façon, si on fait ressortir hein, le spectre de végétation, on remarque que les longueurs d'onde les plus utilisées dans les indices qui paraissent hein, les plus hein, corrélés avec les potentiels de tige sont euh, celles qui sont dans le red edge et le swear. De manière générale, dans tous les résultats qu'on a pu re regarder, on a pu démontrer que les domaines les plus significatifs étaient ceux du red edge, du proche infrarouge et du lointain infrarouge. Si on regarde la bibliographie, en fait, on se rend compte qu'effectivement le domaine du SWIR, comme j'ai montré tout au début, c'est un indicateur direct du contenu en eau des feuilles. Donc c'est logique qu'on le fasse ressortir. Donc, le domaine du Red Edge, lui, va plus nous donner une indication sur le contenu en azote ou le contenu en chlorophylle des feuilles. Pendant, Chavez et Al euh, ont démontré que moins il y avait d'eau dans la plante, moins on avait de chlorophylle. Donc, c'est une conséquence directe du manque d'eau. De la même façon, le domaine du NIR, qui est plus relié à la structure cellulaire. Donc, Farouk, en 2019, a bien démontré que effectivement, moins on avait d'eau dans la plante, plus le volume de la cellule va diminuer. Donc, on serait là aussi sur une, un impact direct du contenu en eau sur la structure cellulaire de la feuille. Donc ici dans cette première partie, on a identifié des bandes spectrales d'intérêt, et de plus, on a euh, bien remarqué que ces bandes, elles étaient disponibles euh, dans euh, le satellite Sentinel-2. Donc la, la seconde étape dans la potentialité des images multispectrales. Donc ici, je vais me recentrer euh, sur euh, les mesures hein, de les, pardon, la prédiction des valeurs de potentiel de tige en utilisant les images Sentinel-2. On pourra parler des autres sections plus tard si vous le souhaitez. Donc pour cette partie, on a utilisé toute la base de données, donc les 36 parcelles, ce qui représente plus d'une centaine de placettes, plus de 3000 potentiels de tiges, et en tout 32, 38 pardon, images sentinelles 2, Donc en ne gardant que celles qui avaient plus ou moins 3 jours un maximum d'écart avec les mesures de statut hydrique de la vigne, en enlevant bien sûr celles qui avaient des nuages ou un, de la fumée. Donc, au niveau de la méthode, pour les, les, les, les, les images sentinelles, Donc, on a d'abord rééchantillonné euh, les bandes qui étaient à 20 mètres euh, pour pouvoir les concat concaténer euh, toutes entre elles, pour pouvoir extraire les valeurs des bandes en une fois pour chaque placette et également calculer des indices de végétation. De la même manière, on a moyenné euh, les valeurs de potentiel de tige par placette en vérifiant, euh, bien évidemment, euh, la variabilité à l'intérieur des placettes. Donc ensuite, j'ai évalué plusieurs modèles de prédiction pour essayer de trouver celui qui paraissait le plus pertinent. Donc pour cette évaluation, j'ai utilisé donc soit en entrée euh, les valeurs des bandes de Sentinel-2, soit des indices de végétation qui paraissaient les plus pertinents. Donc pour pouvoir euh, évaluer ces modèles, j'ai tout d'abord effectué un Stratify Shuffle Split c'est-à-dire que j'ai divisé ma base de données en 10 pour pouvoir entraîner mon modèle et le tester 10 fois, en prêtant attention, bien sûr, à utiliser tous les stades de développement à chaque fois. L'idée derrière, ici, c'est de pouvoir être sûr de la robustesse des modèles et qu'ils ne soient pas dépendants de la base de données utilisée. Donc, j'ai testé 5 modèles de prédiction, donc couramment utilisés pour des problèmes de régression mais surtout valide pour des petits jeux de données et également simple à mettre en place au niveau opérationnalité pour l'entreprise. Ces modèles, je les ai testés bien sûr sur toute la base de données, mais j'ai également découpé la base de données en fonction des différentes années ou de l'endarbement des parcelles. Ici, je vous montre un exemple donc, de la recherche du meilleur algorithme et de la meilleure donnée d'entrée. Pour pouvoir prédire les valeurs de potentiel de tige pour toute la base de données. Ici, on remarque que hein, le modèle qui euh, nous donne les meilleurs résultats, ça va être celui qui utilise toutes les bandes de sentinelles, soit avec le linéaire modèle ou le bayésien, avec un R carré de 0,4 et une RMSE de 0,26. Il se trouve que pour toutes les analyses que j'ai réalisées, que ce soit sur toute la base de données par année ou en fonction du type d'enarbement, le modèle le meilleur qui va ressortir le plus souvent, ça a été le linéaire modèle. Donc j'ai décidé d'explorer de de, un petit peu plus ce modèle pour vérifier notamment si on avait vraiment besoin de toutes les bandes euh, sentinelles en entrée. Donc j'ai vérifié le co les, les coefficients et euh, les p-values de chaque bande et de manière régressive j'ai enlevé euh, les bandes les moins significatives jusqu'à avoir un impact sur les scores du modèle, donc sur le R carré et la RMSE. Et on se rend compte qu'en utilisant donc quatre bandes de sentinelles, on arrive à avoir une performance équivalente euh, du modèle. Et ces bandes celles qui sont dans le rouge, le Red Edge, le NIR et le SWIR, des domaines qu'on avait déjà identifiés précédemment euh, pour la compréhension du signal. Donc on retrouve quelque chose de cohérent. Ensuite, si on regarde euh, la distribution des valeurs observées de potentiel de tige par rapport aux valeurs de notre modèle développé, on voit qu'on a vraiment une tendance, on a un modèle qu'on a trouvé prometteur, notamment si on le compare par rapport à un indice de végétation couramment utilisé pour mesurer la vigueur de, en agriculture. On voit qu'ici, on n'a vraiment aucune corrélation avec les potentiels de tige observés dans nos parcelles. Donc on a pu identifier un modèle qui nous paraissait prometteur et on a ensuite voulu euh, le tester euh, à grande échelle pour vérifier sa cohérence. Donc, on a utilisé euh, cinq domaines viticoles qui, bien sûr, ne faisaient pas partie de la base de données utilisée précédemment. Donc, on a appliqué notre modèle à l'aveugle sur toutes les parcelles de cinq domaines. On a utilisé euh, toutes les données qu'on avait à notre disposition et que les viticulteurs donc, en, en, ont bien voulu partager avec nous. Donc, que ce soit leur type d'irrigation, leurs données météo. Et on a pu un petit peu regarder les cohérences spatiales, temporelles. On a pu également discuter avec eux de leur, de leur vision d'une utilisation potentielle d'un service, mais également identifier les limites. Donc, ici vous avez un exemple d'une carte d'un graphique qu'on qu a obtenu pour un des domaines étudiés. Donc, ce domaine avait la particularité d'avoir un tiers de ces parcelles sans irrigation, un tiers de ces parcelles avec une irrigation par aspersion aérienne et un tiers avec une irrigation par goutte à goutte au sol. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué notre modèle et on a moyenné la, la valeur de potentiel de tige prédite pour chaque type d'irrigation, donc sur toutes les parcelles, pour chaque type d'irrigation. La première chose qu'on remarque sur ce graphique, donc sur un... De, du 14 juin jusqu'au 8 septembre, c'est qu'effectivement les parcelles qui sont non irriguées, ce sont celles qui sont les plus stressées. Donc en noir ici sur le graphique, avec des potentiels de tiges beaucoup plus petits. Ensuite, en seconde, viennent les parcelles qui ont une, aspersion, euh, une, une irrigation pardon, par aspersion. Et enfin, celles qui ont une irrigation avec un goutte-à-goutte -goutte au sol, donc, donc l'eau est apportée plus directement à la plante, on voit qu'effectivement ce sont celles qui sont les moins stressées. Donc on a quelque chose de cohérent euh, par rapport à notre potentiel de tige prédit. Ensuite, il y a une deuxième chose qui nous a un petit peu alerté. Ici, sur le graphique, on voit que début, euh, début juillet, on a euh, les parcelles qui, sont, qui étaient censées donc, être irriguées avec une aspers par aspersion ou par goutte à goutte, euh, repassent en dessous de celles qui sont non irriguées. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là, pourquoi notre modèle euh, nous, nous ressort euh, ces, ces valeurs-là. Là, l'expertise du viticulteur, a pu nous permettre d'apprendre qu'en fait, il a eu un gros problème avec son système d'irrigation. Il n'a pas pu appliquer l'irrigation qu'il voulait sur ses parcelles. Et donc, on a quelque chose, effectivement, de logique. On comprend pourquoi on a ce décrochage ici. Donc, on a vraiment une cohérence par rapport à un événement qui s'est passé sur le terrain. Ensuite, si on regarde toujours sur le même, la même, le même domaine, au niveau des cartes de statut hydrique, donc, hein, plus on est hein, dans le bleu, plus on prédit donc, euh, des, hein, des valeurs de potentiel de tige qui, sont, euh, qui correspondent à un confort hydrique. Et plus on va aller vers le orange foncé, plus on va prédire une contrainte hydrique importante. Donc, la première carte qui a été réalisée le 26 hein, juillet, nous montre qui était juste après une pluie. Donc, globalement, on a des parcelles qui sont en confort euh, hydrique, euh, en bleu ou vert. Et par contre, si on regarde la carte au 31 juillet, où celle-ci a été réalisée euh, aux plus fortes chaleurs de, de l'été, là, on a des parcelles qui commencent à être vraiment dans, dans le orange. Et on remarque notamment une grosse différence entre euh, les parcelles qui sont en goutte à goutte au sol, qui sont encore assez euh, bleues, et celles qui ne sont pas du tout irriguées, qui sont celles qui sont dans le orange le plus foncé. Enfin, on a également une information euh, intra-parcellaire qui nous paraît pertinente, notamment, donc, euh, je vous ai mis un exemple euh, de cette parcelle-là, qui tout au long de la saison nous paraissait euh, ben, peu, peu, peu stressée, donc avec une contrainte hydrique assez faible. L'expertise du, du viticulteur a pu euh, nous, nous donner euh, une information comme quand en fait, cette parcelle était située juste au-dessus du puits, qu'il utilise euh, pour irriguer ces parcelles. Et par contre, on a remarqué toujours une zone au sud-ouest ici, qui a l'air d'avoir une contrainte un petit peu plus importante. Et effectivement, le viticulteur nous a confirmé qu'il y avait deux caractéristiques pédologiques très différentes dans cette parcelle, et que le sud-ouest de sa parcelle avait un sol qui retenait beaucoup moins l'eau. Donc ici, on a une information intra-parcellaire intéressante pour une parcelle qui fait à peu près un hectare. Donc on a réussi à démontrer l'intérêt du modèle et on a également réussi à arriver à un transfert technologique vers l'entreprise. au niveau des questions de recherche, on a répondu à la première. Donc on a identifié les domaines spectraux les plus discriminants comme étant le Red Edge, le NIR et le SWIR. Donc c'est des domaines qui sont soit directement liés à la teneur en eau de la plante, soit qui reflètent un impact de l'eau sur la concentration en chlorophylle. Ou sur la structure cellulaire des feuilles. Ensuite, on a également identifié un modèle, un prometteur de prédiction des potentiels de tige à partir de quatre bandes de Sentinel-2, donc avec un R carré de 0,4 et une RMSE de 0,26. Enfin, ce modèle nous a paru cohérent sur les premiers tests préliminaires qu'on a réalisés, que ce soit au niveau spatial temporel. Cependant, il reste encore de nombreuses limites et notamment inhérentes aux capteurs, aux caractéristiques du capteur. Donc, par exemple, la première limite hein, que hein, j'ai identifiée, ça va être dû avec la résolution spatiale de Sentinel-2. Puisqu'à partir du moment où on a des pixels de l'ordre du mètre, on va forcément avoir un signal qui va être mixte, donc un signal qui va être fait euh, du signal de feuilles, de l'ombre, du sol ou de l'herbe. Face à ça, on a de plus en plus d'études donc traitement du, traitant du démélangeage spectral, ou unmixing, où euh, derrière l'idée ça va être de, de pouvoir ressortir le signal de euh, chaque euh, membre à l'intérieur du pixel, donc de manière qualitative, identifier euh, les euh, différents composants du signal, mais également euh, quantitatif, c'est-à-dire de savoir à combien de pourcentage, par exemple, est constitué le pixel de feuilles d'ombre ou de sol. Par rapport à ça, lorsqu'on a utilisé, lorsqu'on a mesuré les, la réflectance des feuilles, donc on a fait les mesures hyperspectrales, on a également réalisé des mesures sur du sol en enherbé ou sur du sol nu. Et ce que j'ai fait, j'ai utilisé un ces un données donc pour simuler de manière artificielle euh, des euh, données de vigne avec du sol. Donc j'ai euh, ajouté 10 à 75% de spectre de sol au spectre de vigne. Et la première chose qu'on va pouvoir regarder ici, c'est tout de suite l'impact sur la réflectance dans les domaines qui nous intéressent. Donc par exemple, si on regarde le, NIR, le, pardon, le Red Edge ou le NIR ici, on voit que même avec 10% de sol, on commence déjà à impacter fortement la réflectance qui diminue assez rapidement, notamment quand on passe à 50% de sol ici en jaune. Par contre, si on regarde dans les valeurs de, du SWIR, on remarque que cet impact est un peu plus, moins important. Donc quand on a euh, 10 ou euh, 25% de sol, la, la, la différence de réflectance est un petit peu moins importante. Donc ici, on a euh, quelque chose d'intéressant à aller regarder, de pouvoir définir l'impact euh, du signal du sol, ou de faire la même chose également avec le taux d'enherbement, sur la qualité des prédictions qui pourraient être réalisées avec ces euh, données-là. Euh, données la deuxième limite euh, à laquelle je me suis intéressée, c'est notamment à la résolution spectrale des capteurs. Puisque depuis le début, donc, je vous dis, ici on s'est concentré sur Sentinel-2, ce qui nous paraissait être le satellite euh, le plus opportun de par sa résolution euh, spectrale, donc avec quand même plus d'une dizaine de bandes, une résolution spatiale intéressante entre 10 et 20 bandes, euh, entre 10 et 20 mètres pardon, selon les bandes et surtout qui a la caractéristique d'être gratuit, donc qui peut être très intéressant pour pouvoir euh, commercialiser un service. Cependant, moi je me suis quand même posé la question euh, des autres satellites euh, avec euh, d'autres résolutions spectrales, qu'est-ce que ça pourrait donner, est-ce qu'on aurait des meilleurs euh, des meilleurs modèles. Donc avec le temps imparti, je n'ai pas forcément pu tester, euh, télécharger toutes les images, et retester tous les modèles. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé les réflectances euh, des autres satellites donc euh, fréquemment utilisés en agriculture de précision à partir des données hyperspectrales. Donc j'ai simulé toutes les bandes donc, de, de chaque satellite, donc les deux satellites gratuits et les euh, euh, quatre euh, satellites euh, payants notamment un qui vient d'être lancé. Donc j'ai vraiment simulé uniquement les valeurs de réflectance et euh, j'ai recherché avec un modèle de régression linéaire à prédire mes valeurs de potentiel de tige. La première chose qu'on qu va pouvoir regarder, c'est que le meilleur, le meilleur modèle qui ressort, c'est celui qui euh, utilise euh, les bandes simulées de euh, WorldView 3. Si on regarde WorldView 3, effectivement, il a 16 bandes donc beaucoup plus de bandes, et euh, notamment beaucoup plus de bandes dans le lointain infrarouge, ce qui peut expliquer euh, pourquoi on a les, des euh, meilleur euh, résultat. Deuxième chose intéressante, c'est qu'on s'attendait à ce que le deuxième meilleur modèle, ce soit celui qui est le plus de bandes juste après Worldview 3, donc qui serait Sentinel-2. Et En fait, le meilleur modèle qui ressort juste après, euh, c'est celui qui utilise les bandes simulées de Pléiade Neo. Donc Playian Neo, il n'a que 6 bandes, mais il a une bande dans le red edge qui est très fine et apparemment donc très bien placée, puisqu'on a euh, donc un modèle avec un R carré de 0.6 et une RMSE de 0.21. Donc ce n'est pas forcément que le nombre de bandes qui est intéressant, ça va être également leur position et leur largeur, leur finesse. Deuxième chose intéressante euh, à souligner ici, c'est que euh, lorsqu'on simule les bandes sentinelles, on retrouve à peu près les mêmes résultats qu'on avait avec euh, les, vraies, euh, les, vraies, les vraies données sentinelles, avec une R carré de 0,39, on avait 0,4, et ici une RMSE euh, de 0,22. Ce qui serait intéressant euh, ici par la suite, ce serait de vérifier bien sûr les autres euh, résolutions, donc notamment la résolution euh, spatiale, sur des prédictions. Bien sûr, la résolution temporelle va être quelque chose qui va être un facteur important pour un suivi et notamment un monitoring du suivi du statut hydrique de la ville, mais également pour l'entreprise qui va être aussi un facteur limitant, ça va être bien évidemment le prix, puisqu'ici au prix à l'hectare, en fait, ce n'est pas forcément l'hectare utile, ça va être de, le, le prix à l'hectare de l'image. Donc, si vous avez 10 parcelles qui font un hectare chacune, mais qui sont très espacées, vous allez devoir payer euh, ben, toute l'image euh, qui permet d'avoir euh, toutes les parcelles. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte également pour l'entreprise. Mais au niveau scientifique, euh, on veut dire que WorldView 3 est vraiment un satellite qui a un grand intérêt euh, pour le suivi du statut hydrique de la vie. Enfin, pour aller un petit peu plus vers la validation ou l'adaptation du modèle, Terranis et le groupe ICV donc, ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt de et d'Agri Sud-Ouest Innovation donc sur euh, le, le sujet qui permettrait de gérer simplement le statut hydrique de la vigne, donc, ce qui a permis de faire des, euh, de, de nombreuses mesures de potentiel de tige donc à quatre dates de mesure cet été, sur une trentaine hein, de parcelles, donc, il va permettre une validation beaucoup plus fine du modèle et avec également une réunion prévue avec des viticulteurs en novembre. Donc, on va aller vraiment plus vers une validation, voire une adaptation peut-être du modèle en fonction des résultats obtenus. Merci beaucoup pour votre attention.